« Avons-nous besoin de père et de mère ?» Voilà le titre que nous avons choisi de donner à cet ouvrage collectif qui euh, paraît chez, euh, chez R.S. La simplicité de, de l'énoncé « Avons-nous besoin de père et de mère ?» Cashman, en fait révèle la complexité de la question qu'il s'agit de, de traiter. C'est un propos audacieux, somme toute, enfin, puisqu'il vient interroger, voire euh, bousculer, euh, ce qui a été considéré jusqu'ici comme une évidence. Bien sûr, pourrait-on dire, nous avons besoin de père et de mère. Il faut un père et une mère pour faire un enfant. D'ailleurs, cette évidence-là est élevée le plus souvent, sinon à la hauteur d'une vérité, tout au moins, euh, de ce que l'on appelle le sens commun, euh, de sorte qu'on ne le questionne plus, euh, et on l'affirme même comme une... une, une vérité, un impératif majeur. Une famille, c'est un père et une mère. Et d'ailleurs, dit-on, un père, une mère, pas un de plus, pas un de moins. Il faut ça pour faire un enfant. Effectivement, il y a là quelque chose comme ça qui se veut être une nécessité parce que nous l'adossons collectivement à une contrainte naturelle empreinte naturel de la conjugaison des sexes pour euh, garantir la, la procréation. Euh, or, euh, la réalité des familles d'aujourd'hui nous oblige à questionner euh, ce qui apparaît dès lors comme un dogme. Un seul père, une seule mère, pas un de plus, pas un de moins. et eh bien, euh, si l'on regarde euh, ce qui se passe autour de nous, dans les familles que nous accueillons, que côtoyons, eh bien euh, la diversité est devenue la règle et il y a euh, euh, nombre d'enfants euh, qui grandissent dans des contextes familiaux où finalement cette évidence-là euh, ne l'est plus. Les familles monoparentales, les familles adoptives, les familles homoparentales, etc., etc. pourrait-on dire, les familles d'accueil également, de sorte que... Euh, nous sommes obligés de convenir que de vérité sur la famille, il n'y en a point, il n'y en a plus... Euh, si nous y avons cru, et que les catégories de pères et de mères, qui sont des catégories linguistiques, qui sont également des catégories existentielles, bien sûr qu'il y a des pères, bien sûr qu'il y a des mères, mais que ces catégories de père et de mère qui se sont appuyées sur la différence des sexes et la répartition des rôles parentaux en fonction des sexes, et bien sont en fait des constructions sociales. C'est-à-dire que la parentalité ou la paternité et la maternité sont en fait un effet de traitement social de la différence des sexes. De sorte que la relativité s'impose. Elle permet en même temps, et elle oblige finalement, de questionner ce dogme-là. Que recouvrent les termes, les signifiants de père et de mère À quoi cela renvoie alors à quelle réalité sociale relative, disions nous mais également à quelle fonction nécessaire, on va les appeler dès lors anthropologiques, à la croissance de l'enfant, au développement de l'enfant Concrètement, il s'agit pour les travailleurs sociaux que nous sommes de ne pas être pris au piège de la langue que nous parlons en pensant que parce que nous avons les mots pour le dire, alors il doit y avoir une réalité qui doit s'y conformer. Non, ce n'est pas ça, c'est la réalité qui doit nous inspirer dans la construction des signifiants dont nous avons besoin pour, pour l'analyser. De sorte que l'ethnocentrisme euh, ne, ne, ne fonctionne pas uniquement à l'égard des Mossos ou des Mélanésiens, il fonctionne également à l'égard de nos proches voisins, euh, des familles de l'autre côté du périph ou de ce côté-ci du périph d'ailleurs. Les questions fondamentales dont nous allons traiter, dont nous traitons dans ce livre-là et auxquelles nous répondons finalement, encore faut-il dire le livre, sont de quoi parle-t-on lorsque nous parlons de père et de mère, à quel principe anthropologique, c'est-à-dire à quelle fonction nécessaire au développement de l'humain ces catégories-là renvoient elles et au-delà de ça et fondamentalement de quoi un enfant a t-il besoin pour grandir, se développer et devenir un sujet.